Salut les guerriers Bienvenue sur Fitness Fusion On, on est, est là pour, pour faire la diffusion. Fusion. Donc ça y est les gars, le site est lancé. Merci pour tous ceux qui ont commandé les suivis. Il n'y aura pas de suivi finalement, on a, pas, pas, on a pris de l'argent. On a pris Et on est parti en vacances. Vous allez voir dans ce vlog, en fait, ça va être un résumé de dernière semaine de la création de notre site internet. Tout le stress qu'on a eu, ouais. parce qu'il y a eu plein de galères. Et surtout, le dernier le jour. gros problème à la sortie du site. À la sortie du site, on devait sortir à 14h finalement. Et à 14h, il était down. Impossible d'y accéder. Donc à celui qui a voulu nous la mettre bien comme il faut Exactement. On a ton adresse IP On donc sait qui on sait tu es Et on va évidemment. aller en gendarmerie pour porter plainte Exactement La solution gentille Parce que si on veut être plus méchant Ah moi j'y vais je me bats hein. donc <rire> moi, moi de toute façon quand on a l'adresse je l'ai dit j'ai envie d'aller frapper Vu est sous-produit en ce moment il est énervé vois est Bon bah merci pour ceux qui nous font confiance Exactement. Et qui ont déjà commandé leur programme sur le site ww.exclusion.fr Je vais le dire dans toutes les vidéos maintenant même ben moi, je suis sa mère. On fait une vidéo de n'importe quoi, je vais dire toutes Bonne vidéo. Bon là je signe des, des papiers, je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. C'est pour prendre tout est sous. Oh, ouais. et là, tout, tout, tout est tout tout sous, ils vont sur mon compte. La <rire> copine de Pimous et Pimousse, ils, ou Pimousse ils, ils, qui ont fait les papiers. Tout, tout est sous. Donc je ne sais pas du tout, T'es qu'ils vont regarder tout l'oseille <rire> On ne fait pas ce genre que tu travailles, c'est tous <rire> nos sous factures, achats, tout ce qu'on achète, okay. on met toutes les factures d'achat à l'intérieur pour trier, parce que quand le comptable va nous demander quelque chose, il faut qu'on puisse le trouver vite, il faudra trier tous les documents en société. Les gars c'est un bordel, on a bien bien en société, société. on n'a pas compris qu'il y avait plein d'à côté qui étaient compliqués. Donc, on doit gérer les, les papiers, papiers. c'est la misère. Mais par contre, petite bonne nouvelle là, le site internet il ouvre dans deux semaines. On ne sait pas du tout euh, si on va avoir des clients, peut-être on aura zéro client. Mais la banque nous ah. fait confiance et nous a offert des petites cartes, cartes de gold. fait plaisir. Donc, les gars, si vous pouvez voir, là il y a écrit il y a bien écrit, regardez pas mes codes, hein. commencez pas. Fitness pas Fusion, SAS Fitness Fusion. Ça fait plaisir. Donc, si vous pensez que nos prix sont chers, n'oubliez pas, Moi, ça. Plaisir, on va prendre 50% sur tout ce qu'on vend. Donc oui. euh, là, vous, vous avez la preuve qu'on est bien déclaré, on n'est pas des mythos. Carte fitness fusion. T'as une carte Carte fitness fusion. Fitness fusion gold avec 0€ dessus. 0€, mais, mais Allez, gold, je... elle est jaune. Elle est, elle est gold. Ça fait plaisir. Parce plus génétique. Donc... Bon, les gars, euh, avant-dernière réunion. Donc là, on est à une semaine de l'ouverture du site internet. Et on ne sait pas comment recevoir votre argent. argent. On a appelé la caisse d'épargne. Ils vont nous euh, mettre en relation avec un mec qui va qui va sécuriser le site. On a fait voir le prix qu'on propose pour des coachings, mmh. à -il. Bah ils l'ont déjà vu. Non mais c'est un euro, hein. Ah ouais, un parce que on <rire> est en train de faire des tests, donc là les prix on les a baissés pour voir si on reçoit bien l'article, et bah c'est pas ça, un euro, hein, non Donc euh, allez-y. Fallait y être au bon moment les gars. Non mais en tout cas c'est une galère, deux semaines, une semaine avant l'ouverture, on sait toujours pas si on va pouvoir euh, vous mettre bien, quoi. L'angoisse, l'angoisse. Le plaisir. Bon les gars, ça y est, on y est. Ouverture des salles. 9 juin, donc normalement... Vous y avez tous accès, vous aussi. Finesse Park, vas-y de suite, il faut réserver attention. J'ai l'impression qu'il y a moins de monde par rapport à d'habitude. allez chercher votre cure sur Et nous, aujourd'hui, là, on s'entraîne, on libère la pression. Parce que c'est aujourd'hui que le site internet vous est présenté. Donc, si vous ne le savez pas encore, allez faire un tour sur www.finessefusion.fr. On vous a fait un bête de site, des bêtes de programme. Donc, si vous voulez vous transformer pour l'été ou pour la rentrée, c'est le moment. On bien raconter ça. Nous, on finit notre séance et jambes pour le retour à la salle, à la salle c'est jambes les gars bien, hein. quelle heure là l'heure de charger non, vas-y il est quelle heure ouais. non, je être sérieux avec le, le midi 15, c'est fin midi 15 le, le site le... A faim, ouais t'as fait ah, ça le site il ouvre dans 1h45 ouais, attends ouais on fait un pari à la fin de la journée combien de clients vont mettre leur carte bleue pour payer enfin paypal parce que pendant 2-3 jours là vous allez pouvoir payer seulement pour paypal je dirais qu'on va faire entre 5 et 10 ventes Vas-y, il faut te dire un chiffre pile. 7. 9, parce que même moi, je dois pas 5 et 10. Allez, 7. Ok, 9. Et on fera le bilan fin du mois, les gars. c'est 8, comme ça personne perd. C'est 100 000. Du coup, 9 juin, les gens, ils avaient parié sur une salle bondée. Et au final, c'est comment il n'y ah, a personne. Il n'y a personne. Bon, en fait, les gens qui se sont inscrits à Fitness Park se sont tous barrés Ouais, déjà de une, et il y a toujours la capacité d'accueil. Tu vois, c'est 50% maximum. C'est vrai, mais il ah, n'y a personne. D'habitude, il y a des files d'attente. Il y, a... y a personne. Ah, c'est un plaisir. Il y a midi, c'est bondé je à midi, normalement. On est, on, 11 est 11 ben, on est bien 11h. On est bien 11h, on a fini là. Je vais leur montrer un peu. Personne, il y a Bastos. Bon, les guerriers, aujourd'hui, ouverture du site. Et vous allez voir, Didier, avec quelle voiture il est venu me chercher. Je pense que c'est un signe. A mon avis, on va manger euh, des pâtes. On va manger des pâtes. Regardez. <rires> hey, les mecs, achetez le lotine, s'il Sinon, on va finir comme ça. Trop tard, je leur ai dit qu'on allait manger des pâtes. Ça <rires> ne même plus. Sauf que de l'intérieur. Les potes, acheter des coachings pour qu'on puisse rouler en Audi et en Mercedes, oui, oui. s'il vous plaît. Bon, celle-ci, je tiens à préciser, c'est la, la, la toute première voiture que j'ai eue. Elle est même pas climatisée. Voiture de la Hesse. Donc là, dans la dernière vidéo, c'est notre voiture que vous avez vue. Et dans la prochaine, ce sera des autres, ce sera des Audi et des Mercedes. En vrai, si peut si, qu'ils si, achètent plus, euh, il faut faire comme mettre calme. Il hein. faut dire, c'est la hasse. Hein. Mais c'est la vérité, c'est la hasse, on n'a <rire> pas d'argent. On a ouvert une société avec 0€ dessus, frère. Même la bancaire, elle a dit Oh !» Bon, les gars, il est 15h16. La vidéo, elle devait sortir à 14h. Elle est toujours pas en ligne. Donc le site, vous l'avez toujours pas vu. On ne sait pas ce qui se passe. On n'arrive pas du tout à accéder au site internet. Alors qu'hier, de 21h à minuit, ça marchait très bien. On était là, on corrigeait les fautes d'orthographe, donc on n'a pas touché au site et, et ça allait. Là, aujourd'hui, on aujourd ne sait pas ce qui se passe. Il y a des gens qui étaient au courant qu'on devait sortir aujourd'hui le site. On peut-être que dans nos connaissances, il y a quelqu'un qui aurait pu le DDoS pour ceux qui savent ce que c'est. Et euh, du coup, euh, on est perdu. Si vous essayez de régler ça, il qu'on est un peu mieux qu'on en informatique. Dans l'expertise, ça dit quoi, là Il va falloir qu'on paye un truc. Ah moi je suis prêt à tout donner là. Et un truc pour avoir un anti-DDOS en gros. Ok, bon, on va payer puis on vous tient au courant. Ouais, le sixième est en maintenance, on n'a pas le choix, on attend qu'au il règle le problème pour nous. Ah donc là on peut plus rien faire les gars. On peut rien faire pour l'instant. Voilà ce qu'on lorsqu a lorsqu'on est sur le site. Alors que hier soir tout allait bien. Non, tu peux pas, il y a mon adresse IP, il faut surtout pas montrer ça parce qu'ils vont me DDOS moi frère. Sinon. <rire> okay, je je rigole très... pas un pas mettre ça. Si mon n'y a plus Internet, tu dis c'est Joanne, il y a un hein, peu <rire> dit. Lui ça fait. Un ah an je travaille sur ce projet. Le projet, il capote et il me propose un ping-pong. Il y le, pression, le site Bah joué. voilà, je vais jouer. <rire> je suis zaraf. Ah non, là, trop énervé, je les gars. C'est quoi toi. t'es off ou t'es on oh, en moment Ah, là, je suis trop énervé, là. <rire> Ça, c'est la cure, hein. J'espère que je vais au moins gagner. Ça, c'est la cure. Il est énervé à cause de la cure. Il s'entraîne tous les jours. C'est faux. Ouais. Est on c est, est, c est chez vrai. lui. On a un est à ouais, domicile. Je vais aller mettre le maillot de la cuve. Je vais mettre à un maill ah, oh, la chatte C'est pas de la chatte, c'est du ta... Ouais, ah, ouais, ouais... Ça s'appelle du skill, dans le milieu. Vas-y, regarde, je vais faire prendre les filets. Ah, je vais faire prendre les filets, vas-y. Oh, le bâtard, il est bon, il va prendre le service de chinois. Ah. C'était un service chinois, ça. Elle passe Voilà, replay, elle passe. Elle est dans ton corps. Voilà, Dussier Non Un missier, voilà, ah, un ouais, missier Je l'ai coupé, mais tu l'as pas vu. Même moi je sais pas voilà. Yes, on, let's go. Je ne mettrai Attends. pas ce moment dans la vidéo. Quel moment Où tu gagnes Je sais qui va gagner. Alors voilà. que ne pas. Je laisserai que son salto. Les gars, ça marche, ça marche. Upload la vidéo et là on va vous montrer fait. le gros le travail. plus pas mon gros ventre. Dans 4 semaines, il y a rendez-vous avec Double Dragon Workout. Hein. Il n'est pas encore prêt. Comment va-t-il faire Il largement prêt. Ah, elle est où ta pharmacie Je ne pas les fous de est largement prêt. Non, regardez. Dans 4 semaines, il sera bien. Je suis massif là. Comme ça, vous pourrez comparer bon. les gars. Et moi, euh, vous le savez, c'est qu'à l'année, c'est encore plus suspect à ce qui paraît. Mais au moins, mon physique ne bouge pas. papa pa, pa. On va faire des programmes là, les gars. Si vous voulez rejoindre la team délirée, www.fitnessfusion.fr. DJ, Pimousse, deux coachs, rien pour toi. J'en ai marre de signer des papiers à la tête de ma mère. Non, <rire> Après, ce sera une fois par an. Ce sera pour l'Assemblée Générale. Une l'Assemblée Générale. On va convoquer plein de gens sur être Mais On peut convoquer pour le plaisir. Non, mais c'est là où on va faire des votes. Genre, si j'ai un souci avec toi, si tu veux te virer, levez la main qui veut tire au Qui veut pas le virer, on aura lui niqué. Est-ce qu'on se dope Oui, oui, oui. Encore C'est trop, là. C'est en savon, droit. Regarde. Monsieur qui fait des, des orthographes de fou. Oh. Alors que la seule chose qu'il va signer, c'est des mecs en slip dans les salons du fitness. <rire> non, mais je te jure, c'était <rire> en primaire. Monsieur, si je perds, il faut déjà une belle signature. Tu sais que la seule chose que tu vas signer, c'est des mecs en débardeur sur leur ah, tête. Ah, où tu ouais. vas signer, tu bah, le sais. <rire> tu vois une tu chatte sais, qui faisait des dédi-boubous. Dédi euh... Moi, je vais faire des dédi dé dé sur des hommes. Ça va être halal, je vais signer des culs poilus. Mmh. Euh, ouais, Encore Eh ouais, c'est trop. Non, c'est parce qu'il y en a quatre, mais faut signer les quatre. Tiens. Merci, monsieur le président général des assemblées de l'Union européenne. <rire> J'ai mis tous les titres du monde. Ils ont... Non, ils ne sont pas écrits là, les titres. J'aime bien, ça fait stylé. Hop. Directeur. Non, toi, c'est président. président oui. Monsieur le président des États-Unis. Directeur général. C'est directeur général. rare, parce non. que s'il y a un problème, je dis pas moi le président. Ah, 55 ans, <rire> <dents, merde, rire> j'en ai rien. à vois tous les deux en C'est chiant. C'est C'est S'il va en prison, je vais devoir aller avec lui. <rire> Tu me suis parce qu'on va y aller de ta faute déjà. <rire> oui, allo Joanny, on a moins 30 000 sur le compte. J'ai acheté une Audi Ça S5, va. elle est toute neuve, elle est là, c'est pas grave.